Bonjour à tous et bienvenue dans le cybermonde. En tant qu'entrepreneur dans les nouvelles technologies, je me sens très concerné par les problèmes de notre époque. Tout d'abord comme citoyen français, puis comme citoyen du monde, et surtout comme sibérien, c'est-à-dire comme citoyen du monde connecté à Internet. Dans ce monde globalisé, où de nouvelles forces changent le monde à un rythme exponentiel, je me pose tellement de questions auxquelles je n'ai pas de réponse je veux approfondir ma compréhension du monde qui nous entoure. Dans ce cybermonde où la majorité des êtres humains est désormais connectée à Internet, soit 3,9 milliards d'individus, tout devient possible. Lorsque 92% des individus qui habitent la Terre peuvent communiquer de manière instantanée entre eux, tout devient possible. Comme le dit Bill Gates, le progrès est possible, mais il n'est pas inévitable. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, Internet donne un pouvoir sans précédent à l'humanité. Ce que l'on appelle la révolution de l'information, composée de la révolution Internet, du web, de la téléphonie mobile, mais également des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, bouleverse profondément notre société et notre manière de penser. Je veux que cette opportunité profite à tous. Je fais partie de ceux qui ont tiré profit de la situation, mais certains se sentent isolés, marginalisés, voire totalement exclus. Je veux maintenant apporter ma contribution en tant que privilégié. Malgré une concurrence exacerbée, des échanges libéralisés à l'échelle de la planète, je détecte tellement d'opportunités que je n'ai pas le temps de mener à bien tout seul. J'aimerais partager toutes ces opportunités avec vous. Alors que l'humanité aspire de plus en plus à une paix universelle et au bien-être, nous sommes confrontés de plus en plus à des tensions, des paradoxes et des déséquilibres croissants. Nous vivons dans une culture qui privilégie l'autonomie et le présent alors que nous n'avons jamais eu autant besoin de construire un avenir solidaire. Les frontières s'ouvrent chaque jour davantage alors que beaucoup ressentent le besoin d'affirmer ou de défendre les identités locales. Citoyens connectés à internet, nous formons le cyberespace et aujourd'hui nous faisons partie de la plus grande communauté politique mondiale. Vivre ensemble, ce n'est plus partager la même religion ou être soumise à la même autorité politique c'est être citoyen de la même organisation politique mondiale. Comme vous, j'ai la chance d'être un Sibérien, un citoyen du monde connecté à Internet. En revanche, nous ne participons à aucune prise de décision au niveau global en ce qui concerne la guerre, la justice, l'administration. Bref, je me sens frustré. Je veux contribuer au futur et, avec vous, devenir l'initiateur d'une nouvelle gouvernance mondiale. Gouverner, c'est anticiper. Décider, c'est faire des choix. Qui fait les choix, par exemple, aujourd'hui pour la communauté scientifique Que voulons-nous exactement Posons-nous les bonnes questions. On nous distrait, on nous amuse, on nous divertit. Mais à qui profitent les crimes contre l'humanité dont nous sommes les témoins quotidiens Nos connaissances scientifiques ont atteint les profondeurs mystérieuses de la vie, alors que la simple dignité humaine est menacée, sans même parler de la planète. Je suis un partisan de la technologie au service du bien. J'ai toujours pensé que le progrès technique devait libérer l'homme. Cependant, je constate chaque jour que la technologie, si elle n'est pas équitablement redistribuée, ne sert que les intérêts d'une élite. Ce ne sont que des privilèges et des avantages qui, chaque jour, créent de plus en plus d'injustices. Ainsi, pour y faire face, le progrès doit être partagé par l'ensemble de l'humanité. Seulement alors, la notion de progrès acquérera tout son sens. Mon bonheur sera intégrale uniquement s'il est partagé avec vous. Il s'agit de relever un défi personnel et de réaliser un challenge qui paraît impossible pour le commun des mortels. Je souhaite partager avec vous, dialoguer avec vous, pour partager mes notions de justice, de paix et de liberté. J'espère que nous établirons des relations justes et désintéressées. Cette première vidéo est un appel à tous les Sibériens du monde. La solution Créer une gouvernance mondiale. Et pourquoi pas je finirai sur les mots d'Arthur Schopenhauer. Chaque vérité traverse trois étapes. Tout d'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle est dangereuse. Et enfin, elle s'impose comme évidente à l'ensemble de l'humanité. Merci pour votre temps et pour votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » ou de vous abonner à la chaîne YouTube en bas. Merci.